Merci, Madame la Présidente. Euh, ben, moi, je suis euh, contente que vous soyez là pour témoigner parce que quand même, ce problème des pesticides, on sait les impacts potentiels au niveau de la santé. Et là, on a un cas concret parce qu'on a une personne qui est malade euh, où il y a eu une attaque en justice, mais c'est le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il n'y a pas eu de, de pénalisation de l'employeur. Et là, dans ce cas présent, parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, en fait, il touche euh, l'équivalent du RSA, il a une indemnité euh, due au fait qu'on a reconnu ça comme une maladie, un accident du travail. Un accident du travail. voyez, ce n'est pas, euh, pas l'employeur qui a été pénalisé. Et ça, c'est quand même assez inadmissible. Alors, on est député européen. On a une commission. On est solidaire. Bon. On fait des directives et des règlements. Au niveau des directives, on voit bien qu'à partir du moment où, en 2007, ce pesticide était interdit, il est inadmissible qu'il soit utilisé dans le cas de l'entreprise. Bon. Et puis, on a des règlements sur les résidus, notamment des euh, produits pesticides dans l'alimentation. Et là, il y a eu plusieurs études qui ont montré que ces résidus étaient largement dépassés. On a aussi une autre réglementation, euh, c'est la réglementation 882, qui exigent d'avoir accès aux données, parce qu'il y avait eu des études qui ont été et des mesures qui ont été faites, et malgré leur demande, ils n'ont pas eu accès à ces, à ces mesures. Alors moi, franchement, et je fais confiance quand même à la Commission, sinon euh, on ne serait pas ensemble, pour dire que d'une part, vous avez fait des audits au niveau de la région PACA et Rhône-Alpes. Vous avez fait des, euh, des audits au niveau, je crois, des... Euh, je ne sais plus, il euh, y a eu pas calme, mais il y a eu aussi euh, pas de calais. Moi, je vous demande, et je pense que tout le monde va me suivre là-dessus, que vous fassiez une audite sur Tricalia. Parce que c'est des, des centaines d'employés. Et pourquoi on se bagarre Parce que s'il y a des cas comme ça, il y en a plusieurs, il y a plusieurs gens qui sont tombés malades, il y a eu bon, des suicides, mais il y a eu plusieurs gens qui sont tombés malades. Là, nous, on est là pour assurer la santé des travailleurs on s'aperçoit qu'il y a une carence de l'État français. C'est terrible ce que je vous dis parce que je suis française. Mais il y a bien une carence et une complicité de l'État français parce que si l'État français avait dit « L'employeur, vous n'avez pas respecté la loi » puisqu'il y a eu une transposition de la directive par rapport à la loi nationale et vous êtes pénalisé là-dessus, l'État français n'a rien fait. Quand ils ont demandé des mesures spécifiques sur les aliments, on ne leur donne pas. Donc ça veut dire que l'État français ne respecte pas les règlements européens. Donc, moi, je demande officiellement à ce que la Commission fasse une audite au niveau de la Bretagne, qu'elle évalue les dysfonctionnements par rapport à la réglementation européenne, et que l'État français se sent, comment dire, quelque part contrôlé par la Commission européenne. Parce que si vous dites « Ah, mais c'est la compétence de l'État français ». Mais l'État français ne fait pas son boulot de protéger, voyez, le, les travailleurs. Mais qui c'est qui va payer les pots cassés C'est les travailleurs donc vraiment, je demande à ce que la Commission fasse une audite au niveau de cette entreprise. Et peut-être de façon plus large, au niveau de la Bretagne. Après, euh, je pense que euh, le tribunal, le tribunal euh, a reconnu des accidents du travail. Mais il y a d'autres procès qui sont en cours, mais toujours pas au pénal. Et donc c'est là où la Commission va intervenir. Et je pense que c'est vraiment une procédure d'infraction. Vous voyez, de l'État français vis-à-vis -vis, euh, de la directive et des réglementations européennes. Je vous assure que là, il faut qu'on travaille de concert. Il faut montrer que l'Europe, et l'État français a voté les lois, hein, les députés européens français ont voté ces directives, et bien il y a une application. Et si vous, vous n'intervenez pas là-dessus pour montrer qu'il y a un dysfonctionnement là-dessus, c'est les travailleurs qui vont être pénalisés. Donc vraiment, pour moi, c'est un sujet de santé publique, et c'est un sujet de respect si vous voulez, de la réglementation. Et vous ne pouvez pas, si vous voulez, ce qui m'a un peu gêné dans votre discours, c'est de faire tout reposer sur c'est de la compétence nationale. Non, on a la preuve là, que ce soit le préfet, mais même le préfet dit en, en, en off, on a besoin d'une intervention européenne pour faire respecter la loi. Donc on a besoin de vous là-dessus. Et donc ne vous échappez pas en disant c'est les compétences nationales. S'il a une nation que ça pourrait être d'autres pays que la France, mais ne respectent pas ça. L'Europe doit dire, ben, vous êtes en infraction. Et vous devez respecter les lois, et vous devez respecter notamment aussi la directive sur les travailleurs. Ils n'avaient aucune formation. Quand ils, vous voyez, ils prenaient ces céréales bourrées de pesticides, ils n'avaient même pas de masque, rien du tout. C'est sûr qu'ils qu meurent comme des mouches. Ils n'ont aucune protection là-dessus. Donc franchement, moi je demande aux députés européens de soutenir cette initiative, mais vraiment, il faut une procédure d'infraction et il faut que la Commission européenne, et notamment la Commission santé, aille faire une inspection parce que la situation est trop grave.